Bonsoir. Bonsoir. Eh ben, euh, oui, bien, joué. bienvenue. Oui, bienvenue. Nous sommes jeudi soir. 23. 23 décembre. Tomorrow, it's, uh, it's la veille de Noël. It's C'est un jour. Non, it's Friday demain. Et j'ai dit Someday. C'est un, un jour. Ah, c'est Un, un, un jour. Jour. Ah, oui, d'accord. Oui. Pardon. Pardon. Je ne comprends pas la poésie ce soir. Euh, donc euh, on est jeudi soir on est dans chronologie des femmes artistes euh, on est déjà à l'épisode 12 de la saison 2 est- ce qu'on peut dire qu'on est déjà fatigué on est déjà fatigué moi je, je tombe déjà euh, mais je suis là je suis là avec euh, le cat sur les sur les jambes pour me tenir chaud et euh... <rire> Et euh, voilà, le petit chat peut avoir à faire peut-être une apparition, euh, mais ne m'aide pas, bien sûr, à garder euh, un mood actif, puisque. Euh, c'est un chat. Le chat dort, presque, sur Voilà. Donc, on continue à la découverte de parcours de femmes artistes. Euh, je vous disais tout à l'heure qu'on ouvrait la frise, puisque c'est l'objet. Euh, l'objet de, de, de, de, de, de, du stream, tout, tout simplement, qui est de compléter cette frise chronologique que vous voyez derrière vous. Euh, qui est euh, par siècle, qui commence avant Jésus-Christ, euh, avant, finit, JC. avant JC, qui finit bien après JC, euh, proche de, de, de maintenant, enfin les années 1980. Et voilà, on passe par tous les siècles, de plus en plus de femmes sur la frise, plus on avance, puisque plus on avance, plus il y a de sources. Euh, plus il y a de source, plus on peut vous lire des euh, biographies, bien sûr. Et donc, eh bien, euh... rebonsoir. Hein, Hello. Qu'est-ce qu'on fait donc du coup euh, pendant ce live, c'est que on va euh, lire des pages Wikipédia qui sont un peu la source la plus simple à trouver euh, pour, on va dire tout le monde, pour consulter et pour trouver des infos. Euh, donc on passe par là dans un premier temps. On ouvre des pages Wikipédia de femmes artistes, on lit la biographie, on essaye de squeezer les passages euh, trop personnels ou trop boring sur euh, le nombre de mariages, euh, enfants, euh, amants, etc., qui nous intéressent moyennement. Exception faite si la personne a un intérêt majeur dans le parcours de l'artiste. Mais globalement, euh, à part une, par exemple, je me souviens, qui, qui avait été l'élève de son père euh, pendant toute sa vie, nanana, ils étaient très ensemble, bon voilà, bref. Donc on fait ça, on lit la frise et euh, pardon, on lit la fiche euh, Wikipédia, pour que vous puissiez comprendre un petit peu le contexte dans lequel l'artiste a commencé à créer, euh, ses premières expositions, premières œuvres, euh, qu'est-ce qu'elle fait euh, voilà, et donc on va chercher la date de première monstration, qui est celle qu'on va mettre dans la frise. Qui est la première fois où un public a pu découvrir le travail de l'artiste. Euh, voilà, c'est plus ou moins facile à trouver. Et on vous fait découvrir donc, le, le parcours pour arriver jusqu'à cette date. Euh, de quoi on vous parle principalement, on dit femme artiste, euh, ce que, dans ce, à l'intérieur de ce live, euh, ce qu'on va vous présenter euh, sont des artistes qui ont une pratique, euh, on va dire visuelle, qu'on peut vous transmettre par, euh, par le médium qui est Twitch. Donc on va vous montrer de la photographie, de la sculpture, de la peinture, du dessin, euh, des installations, etc. Euh, voilà, donc on est sur ce, sur ce biais là pour ce qu'on va vous montrer. Euh ce qui ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte les autres, mais qu'en tout cas dans ce live, dans les deux heures qu'on fait tous les jeudis soirs, ce n'est pas le.. En fait, il faudrait une autre frise pour chaque section qu'on aurait envie d'ouvrir. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié Ah oui, on a commencé la frise, donc il y a plus de un an. Euh, avec un biais méga, enfin euh, comme un biais eurocentré euh, de base puisque euh, on se référait à nos expériences euh, personnelles. personnelles et euh, académiques euh, <rire> universitaires euh, qui de fait, euh, voilà, étant en France, nous ont plutôt appris à regarder du côté de la France et un petit peu de l'Europe, mais euh, on n'a pas vraiment au départ, on n'avait pas trop d'ouverture ni même de connaissances un peu fines sur euh, le reste du monde. Donc c'est des choses qu'on a élargies au fur et à mesure. Euh, autre manière dont on procède, quand on ouvre une page de euh, Wikipédia, on va en fait euh, ouvrir en même temps aussi les autres pages de femmes artistes qu'on pourrait trouver, qui vont être remplies à cette, ar à cette première artiste. Et c'est comme ça qu'on va élargir euh, nos biais et qu'on va euh, pouvoir... Euh, bah, bouger un peu dans euh, dans les années et euh, géographiquement aussi, et dans les pratiques. Voilà, pour les récaps. Euh, 13 bis, je te laisse dire les outils à disposition de notre cher public pour suivre ce que nous faisons. Alors, il euh, y a un Framapad, principalement, qui permet de retrouver tous euh, les épisodes qu'on a fait euh, dans l'ordre euh, de l'épisode 1, l'épisode 2, donc l'ordre chronologique. chronologique, on va dire, <rire> de la chronologie. Euh, donc l'idée, c'est qu'il y a dans, cette, dans, son, dans le Framapad, il y a euh, les liens des vidéos euh, vers YouTube, il y a euh, les artistes euh, traités dans l'épisode, euh, Parmi les par, euh, par épisode, tout simplement, il mmh. y a les manques de ressources que je vous ai pas montré euh, sur la frise, mais elles elle se retrouvent là aussi en, f en tout en bas, euh, en le, tout en bas de euh, du Framapad. Ah, oui, voilà, merci. ok on corrige. Et du coup, euh, vous pouvez retrouver aussi si vous avez des propositions. Parce que Ce sera pas du côté du Discord. Le Discord, c'est principalement une archive pour nous et pour vous. Euh, c'est à faire tourner quoi. Le Discord, ça permet de nous envoyer des, in des informations si vous êtes hors stream, si vous n'êtes pas en live, vous êtes sur euh, YouTube par exemple. Mais euh, vous pouvez aussi trouver d'autres bêtises. Euh, entre autres, si vous voulez être informé d'à peu près tout, il y a le Twitter qui, est en grosso modo, une sorte de grande ligne de euh, compte sans, sans arrêt d'informations, de ce que nous, on, voilà, on partage aussi. Euh, qu Qu'est-ce qu que qu qui manque Ah oui euh, Le YouTube y, de la page Twitch. Le YouTube de la page Twitch. Le YouTube, donc du coup, avec... La euh, chaîne, pardon. La chaîne, de, la chaîne du, du YouTube de la page Twitch. Ouais. voilà euh, Du coup, vous pouvez retrouver là-bas les vidéos, si vous voulez euh, vous faire un... un, un, un, un un, un binge-watching de... Binge de, <rire> de, de, de... 34 épisodes de 2 heures, minimum. Et, euh, et du coup, plus les 12 de la saison 2. Euh, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi euh, les stream si vous êtes intéressé par les cheap euh, et, euh, rush stream Et la stream si vous êtes intéressé par la rush stream Il y a plein de choses, hein, mais bon, grosso modo, euh, nous, on focalise sur la chronologie de toutes les manières. Et si vous voulez aider aussi, parce qu'il euh, faut, faut en parler, à donner de la mémoire à un ordinateur qui, a, qui en a peu mmh. je suis preneur il euh, y a un don et d'ailleurs s'il y a un don ça veut dire qu'il y a une prod oui il y a une prod, Raving Bell est là euh, du coup euh, euh, force force à Raving Bell qui s'est fait tatouer pendant 5 heures <rire> <rire> <rire> voilà donc la, la prod est là euh, allez voir, euh, il y a un stream, hein, bien entendu. Bon, en, so en ce moment, c'est pas c'est le. ça a été fini dehors, hier, je crois. Du coup, là, c'est... Euh, je sais pas, j'ai plus le, le nom en tête. Mais c'est un hack and slash. Bah. Euh, enfin, c'est une sorte de hack and slash. Plateforme. Voilà, voilà. Donc, du coup... Est-ce qu'on est prêt Ouais, on est prêt. On Alors, l'idée, c'est que la semaine dernière, on avait fini normalement. Euh, on, est en train, on, se ref, on se réfère à ce que tout le monde nous avait envoyé l'année dernière pendant les vacances sur le Discord. Donc là, on va essayer de rattraper. On a, on a rattrapé normalement tout ce qui a été envoyé pendant l'été. Mmh. Euh, ça a pris 12 épisodes. Mmh. <rire> voilà. Donc maintenant, on continue avec les. Entre guillemets, les, pas les nouveautés, mais les. ce qu'on a trouvé. Enfin, ce que Nibler a trouvé en novembre, en se disant qu'il oh, n'y avait pas assez de personnel. <rire> <rire> on n'avait pas assez de matière. Voilà. Euh, sachant qu'on a aussi, bien sûr, une archive en cours qui se complète chaque semaine euh, dans Chronologie euh, future, Un oui. onglet où il y a à peu près, je pense, le triple de ce qu'on a fait. Ouais. Euh, donc de quoi tenir, bien sûr, encore Pour, longtemps. 6 ans. Voilà, voilà. Euh... Voilà, bon, du coup, on peut commencer. Nous, euh, je vous laisse discuter euh, pour, pour, pour, pour, sur le tatouage. Euh... Ah non, je, je viens de bloquer le truc. J'ai hâte. Qu que tu fais ouais, Parce que je cherche le bouton. Ah, ouais, merci. Ok, euh, donc. Bien sûr, euh, attends, j'ai pas fini. Mais okay. du coup, Twitter, Frama et, euh, et les descriptions de Twitch euh, sont en live euh, pour pouvoir que vous vous y retrouvez bien. Euh, et il y a aussi le point d'exclamation artiste qui va être mis à jour à chaque artiste. Voilà. Donc la première artiste de ce soir se nomme Marie Éléonore Godefroy euh, qui est née le 29 juin 1778 à Paris euh, où elle est également morte, en, morte pardon, en 1849 et elle est peintre portraitiste française. Donc portraitiste ça veut dire qu'elle fait des portraits, euh, vous avez à droite le un portrait d'elle euh, qui a été fait par Jules Boyly en 1872. Euh, C'est-à-dire, il a fait un portrait post-mortem, ce qui est quand même assez euh, étrange, puisqu'elle était déjà morte. Son, en fait, il y avait des portraits de, de cadavres, hein, on sait pas. Ouais, mais elle est morte en 1849. Elle peut pas, bref. Bah, le cadavre, il a, voilà. a peut-être bien tenu. Elle a fait, il a, une, une, a peint sa tête. Euh, il a esquissé. Voilà. Donc, euh, marie éléonore Godefroy, elle est donc fille et élève du peintre Ferdinand Joseph Godefroy, et elle est devenue professeure d'art et de musique à l'Institut de Saint-Germain de Jeanne-Campan, avant de démissionner en 1795 pour se consacrer entièrement à la peinture. Elle est entrée dans l'atelier du Baron Gérard, où, euh, dont elle fut l'amie et qu'elle a aidé dans ses œuvres. Également élève d'Isabelle, elle a peint des portraits à l'huile, à l'aquarelle, au pastel. Euh, alors du coup je me demande si on check directement euh, qui est Jeanne Isabelle. Campan. Jeanne Campan. Éducatrice. Éducatrice. Isabelle, donc c'est un homme. Un homme peintre. Euh, donc Marie-Éléonore a exposé à partir de 1800 un grand nombre de portraits au Louvre entre autres le portrait en pied des enfants du maréchal Ney en, en 1810, les portraits des enfants du duc Rovingo et de la reine Hortense en 1812, ceux des enfants du duc d'Orléans en, en 1819 et 1822, et ceux du duc d'Orléans et de M monsieur et madame de Guiche en 1827. On lui doit également le portrait d'Abdelkader du peintre David de Jeanne Campan, Germaine de Stahl, Tailleran taille et du maréchal de louis Riston. Loriston, pardon. On connaît encore de Godefroy plusieurs portraits qui n'ont pas été exposés, à savoir ceux de Madame d'Ourdenarde, euh, de la comtesse Latour-Maubourg, de Rhodes, euh, célèbre violon de Camille Jordan ce dernier a été gravé par Mullier, etc. Voilà, c'est. Elle a peint en outre pour le gouvernement plusieurs copies d'après le baron Gérard, des portraits de euh, Louis XVIII et Charles X. Elle a obtenu plusieurs médailles aux expositions, aux exp expositions du Donc il y a écrit M.R. et la note au-dessus est quoi <rire> <C 'est arrivé. rire> Puisqu'on ne sait pas ce que ça veut dire, voilà. En 1812 et 1824. Elle meurt le 9 juin 1849, elle est enterrée le surlendemain au cimetière de Montparnasse. Ses restes sont exhumés le 1er février 1869 et ceux de Madame Leclerc, née Marie-Louise Victoire Gérard, décédée en 1853, cousine du baron Gérard, dont celui-ci fait le portrait dans les années 1790. On n'a rien compris à cette biographie, bien sûr. Euh, voilà. Et c'est la fin. <rire> ah oui, bien sûr. Euh, bon, en ça. gros, elle a, elle, a été, elle, elle a montré des choses très rapidement, à partir de 1800. Euh, elle faisait beaucoup de portraits, donc des portraits de, plutôt de la noblesse, de famille, avec des enfants, personnages euh, célèbres, on va dire, et elle a peint aussi des portraits pour le gouvernement, donc c'était vraiment euh, l'artiste portraitiste comme euh, il pouvait exister au e XVIIIe, XIXe, enfin même avant, voilà, c'est des peintres... Euh... Ça pouvait être un peu comme avant les peintres de cours, quoi, c'est-à-dire que c'est des gens qui, qui ont un... C'est la suite des peintres de cours. C'est ouais. un peu peintres, comme si, en fait, peintres de East, quoi. en fait, aujourd'hui, elle aurait pu être juste photographe, quoi, par exemple. Euh, oui et non, alors ça aurait été photographe euh, par commande, du coup, pas oui, photographe Oui, c'est ça que je veux dire, c'est parce que là, si elle a fait que des portraits. Ouais. C'est un peu euh, le mec qui fait les photos d'identité pour les cartes, quoi. Ah, t'es méchante, un peu, <rire> Je te remercie. Pardon. Enfin, Excuse-moi, marie éléonore Gauche. On ne juge pas les photographes qui font des photos. Euh, non, euh, bien sûr euh... que non. C'est juste une représentation de toi euh, à un moment T, quoi. Ok, on regarde, du coup. Comme Allez. De euh, toute façon, on sait, c'est 1800. Non, bah, à partir va, hein, C'est vague, hein, 1800. On va regarder chez c'est du coup, si tu préfères. Donc, euh, Marie-Joséphine de Savoie, comtesse de Provence et reine de France et de Navarre. Ah, c'est ai une reine de France, J'ai jamais vu sa, sa, sa bouille. Moi non sa, tête. sa bouille. Pardon, petite non. bouille. <rire> si je voulais dire sa tête, j'ai des bouilles, pardon. <rire> Les fils du maréchal Ney. Alors, alors est-ce qu'on peut euh, est-ce qu'on a un, un cringe d'enfant euh, de visage d'enfant euh, un peu quand même. Ça, franchement ça va, on a eu pire. Hein. <rire> tu sais, tu imagines, il a la tête de jeune Napoléon lui. Oh, coucou petit cancan. Euh... Bonjour petit cancan. Regardez, est-ce est que c'est a pas la tête de, de, de Non, de... il a la tête de n'importe quel enfant euh... de petit Napoléon. Ouf. Ouais. C'est plus le petit en rouge là, qui me fait flipper. Hein. Ah bon? Ouais. Bon. Alors, alors, je, voilà, c'est un coude. <rire> Bonjour, petit cancan. Bienvenue, euh, de, ma chère modération. Euh, J'espère que vous allez bien depuis votre. Euh, votre euh... Oui, mais au moins, on n'est pas autant en trauma, c'est vrai. Alors, portrait de madame de Stahl. De Stel. Stahl. Ah Ça dépend de, de là où on est en France. Portrait de madame Campan avec une pupille en costume oriental. Une pupille, ça veut dire une élève une Oui, oui. Ok. Why not Cringe Novella d'Andrea. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là Il regarde où Je sais pas, mais elle, elle lit genre avec un voile devant la tête C'est quoi, elle C est où voile elle, devant, elle est en toilette tête. Ouais, elle est peut-être en toilette, oui. <rire> non les pot-toilettes, il y a un pupitre devant lui. Il y, y a un public, c'est. Il y a un public et un pupitre, un donc c'est quand même. Elle est peut-être aux toilettes, on ne sait jamais. Hein. J'arrive pas à savoir. Sa Est-ce que vous savez dans le chat ce que ça représente euh, cette espèce de Baldaquin euh, oh, où bien, on est, on est bon. assis à lire quelque chose On va regarder ça. Euh, c'est sa, sa une juriste italienne. Ah, c'est peut-être. Euh... Bah c'est peut-être euh, la bizarre. justice, la représentation de la justice, tu vois, genre, euh, elle doit pas être influencée par le public, ce genre de truc Ah ouais Trop bizarre, j'ai jamais vu, euh, jamais vu. Ok. Mais d'accord. Ah, apparemment, on, on est dans le rouge, mais Je sais pas pourquoi. Okay. La justice est aveugle, dit Petit cancan. Ouais. La justice, Nick Sommer est... ouais. Et c'est aussi protégé, effectivement comme les pupilles Donc, de l'État. On a euh, 1800. Ouais, mais elle a exposé à partir de 1800 un grand nombre de portraits au Louvre, oui, oui, oui. Bah oui. À partir de 1800, 1800 quoi. Bah là, il y a 1810. Donc on check work, quand même. Mais ou... ouais, mais elle est quand même ultra connue, puisque pour pouvoir exposer direct des tableaux au Louvre, il fallait être quand même connu. Un peu, oui. légèrement. légèrement le est-ce que le louvre c'était genre la galerie municipale de paris tu vois oui oui c'était la galerie municipale de paris on pouvait montrer des petites choses après après ça, après ça se la pète mais avant c'était la galerie <rire> municipale de paris <rire> avant qui est euh, la rénovation du louvre bah, quand tu quand, quand tu étais chez les royalistes c'était la galerie municipale des royalistes <rire> oh mon dieu on te souhaiter une rapide si ah, mais tu t'es fait quoi? Ah oui, mais... c'est les, bah oui, les, les tatouages. J'ai entendu, j'ai lu cicatrisation. Bah, c'est ça, il y a écrit. Oui, non, mais oui, mais je, je, je, je, je, je ne comprends pas, euh, euh, tu vois, le processus. D'accord, il n'y a pas Marie. -Elle elle, a elle elle pas est, elle est, bon, faut qu'on propose des trucs à peut-être, ah, c'est ouais, pas hein. intéressant, tu vois. Ils se disent, ah oh, elle n'a pas de je sais pas. bon. Alors, est-ce que tu peux juste. Par curiosité, revenir sur la page d'avant, s'il te plaît. Ah, bah attendez, il faut que je remette, du coup. Et regardez la découvrir série animée. Qu'est-ce que c'est quoi, le l'histoire de Frida Kahlo Ah, si ça vous ah, intéresse. Le... Alors, alors, du coup, on regardera ça à la fin, si ça vous dérange pas. Ah oui, c'est des stories. On aux enfants. fait strike la dernière fois, ouais. On, on, on s'était fait strike sur ça, je crois. C'était le sujet. Je Mais sais euh, euh, pas. Coup... Mais on avait vu qui On avait vu, bah. Euh, euh, celle qui. Celle, euh, comment ça s'appelle euh, Rosa Luxembourg. C'était euh, ça Rosa Bonheur Rosa Bonheur. Mmh. C'était sur les... celles qui se faisait traiter de vache, là, mmh. par les critiques. Mmh. Mmh. Rosa, Bonheur. Rosa Bonheur. Autre hypothèse, Rosa elle s'isole vraiment... pour lire du Stéphanie Meyer. Ah, Stéphanie Meyer, euh, de la fanfic, <rire> tu veux dire <rire> N'importe Si, c'est de la fanfic. Stéphanie Meyer, c'est quoi Je déjà sais pas ce que c'est Stéphanie Meyer, mais non, mais c'est juste, si, c'est drôle. Stéphanie Meyer, c'est Petit Cancanou, est-ce que tu l'as tu sais toi de toute façon bah, si elle fait la ref je pense que c'est c'est soit je crois que c'est euh, c'est pas Fifty shade c'est l'autre Twilight ou c'est Fifty shade je sais plus je connais plus le en tout, sens tout cas moi, moi je trouve ça, ça juste marrant parce que ça a l'air anachronique de juste euh, Stéphanie Meyer, mais bon après oui mais c'était ça c'est la blague de l'anachronisme mais c'est ça qui est intéressant mais euh, faut, faut... on essaye de chercher la, la ref excusez-moi je j'arrête euh, j'arrête juste un, un truc en fond j'ai l'impression que c'est ça fait bucket. Euh... Bon, en tout cas, on se dit quoi 1800 Alors, on la met euh, marie, euh, marie Léonore Godefroy, on la met direct en 1800 Ouais, alors juste deux minutes, hein, j'essaie de voir du côté de, des performances, voir pourquoi ça to on, on tombe dans le rouge. Comme chaque semaine, <rire> le stream non, mais en, bug. En fait, C'est incroyable, si <rire> soit, euh, ça. On ne devrait pas tomber dans le rouge, en fait. Bon, allez, hop, ouais, je vais mais... jarter euh, Discord. Nick euh, Discord. Euh, tout à l'heure, ça a marché. En fait, c'est le soir. Ça veut pas marcher, le soir, j'ai l'impression. Je vous fais un petit ASMR euh, gourde, bien sûr. N'importe quoi. Oh, ça me fait rire. Et les systèmes galère en fait. Oh là là là là là là. Bon, allez, hop, on avance. Alors, 1800... En plus, elle a un nom à 36, 36 de films. Bah, comme toutes les artistes de cette époque, hein, j'ai envie de te dire, celle d'après s'appelle quand même Louise-Joséphine Sarrazin. Euh, J'apprécie. Ah Le premier essai ne marche jamais. Hein, ah J'ai groupé, je ungroupe. Stéphanie Meyer, c'est Fifty Shade, ouais, ouais. auteur d'une fanfiction, Twilight, qui s'est transformée comme un papillon sortant de sa chrysalide en livre. Mmh, c'est beau. Je t'ai envoyé les liens des jeux dans le bus magique sur Discord. Oh, avec une belle qui distribue les cadeaux de Noël. <rire> le bus magique. C'est quoi la chanson du bus magique déjà Je ne me rappelle même plus. Bah, c'est ce que je viens de faire. C'est le bus magique juste en... Frick, Le bus magique Ok. Je sais plus. Euh, C'est un truc un peu entraînant, vite fait. Je ne sais pas. Je regardais le bus magique, mais. Déjà, tu, euh, tu regardais. Ouais, j'ai regardé quelques pas épisodes. pas si nul que ça. Hein. Il y avait des trucs peut-être mmh. intéressants, mais euh, j'avoue que j'ai pas suffisamment regardé. Je sais plus. ASMR Gourde. Hashtag ASMR. Bon allez, on est parti on continue. Parce qu'on a la fatigue, hein, euh, on a la fatigue de la fin d'année. Hop. Deuxième Marie artiste, Marie-Gabrielle Capet. Capet, comme tous les Comme les, les Capétiens. Comme, les comme, comme les... Hugues Capet. Oui, comme les Capétiens. Alors, Madame Capet. Alors, hop. Elle est née. Le 6 septembre 1761 à Lyon. Et elle est morte en 1818 à Paris. Et c'est une peintre française de l'école néoclassique. Euh, néoclassique qui veut dire renouvelle le genre classique. Oui, c'est ça. Tu veux lire un peu plus hein, de truc Non. Un mouvement artistique et une période stylistique qui émerge vers 1750 dans l'Europe des Lumières, contemporain et consécutif de la vogue du Grand Tour. Son apogée se situe vers 1780. Jusqu'à 1800, et le déclin de son influence s'amorce vers 1800 je, et quelques. Je lis comme ça, moi, depuis tout à l'heure Non, c'est moi qui fais. Ah. Non, mais je te... Je... Excuse-moi, je parle. Ce, ce n'est pas tout le temps autour de toi. Alors, donc, Marie-Gabrielle Capet. Elle est fille d'un domestique. Attendez, je vais avancer juste un, un peu. Fille d'un domestique, Marie-Gabrielle Capet monte en 1781, âgée de 20 ans, à Paris, pour apprendre la peinture sous la direction d'Adélaïde Labille-Guillard. Que euh, si je ne dis pas de bêtises, nous on avons déjà, fait, déjà euh, Indeed. étudié. Indeed. Ah bah oui, on la reconnaît avec ses chapeaux et tout ça. Oui, les cheveux. Ouais, les cheveux chapeaux. Ce n'est pas du euh, tout les mêmes que tous les autres portraits. Ouais. Alors, parmi ses camarades d'études, elle compte entre autres Marie-Victoire d'Avril et Marie-Marguerite Caro de Rosemont. Nous adorons ces noms bien sûr. Euh, Marie-Marguerite Caro de Rosemont, je pense que nous euh, ne connaissons pas cette personne. Peintre suisse, nous ne connaissons pas. Et euh, Marie-Victoire d'Avril, voilà. On cherchera plus tard. La jeune femme est encore une inconnue lorsque ses premiers dessins et pastels sont exposés au Salon de la Jeunesse en 1781. Et on adore ces pages qui nous donnent la réponse à nos questions à la troisième ligne. Et c'est pour ça que là, on va lire pendant deux heures Voilà <rire> Deux ans plus tard donc, en 1783, sa maîtrise de la peinture à l'huile lui permet de présenter ses, oeuvres, ses premiers autoportraits peints à l'huile, en donc, 83 et 84. Ses grandes œuvres sont exposées au Salon de la Jeunesse à partir de 1785, année au cours de laquelle elle envoie deux portraits d'officiers au Salon de la Correspondance avec un tel succès qu'en 1786, l'un de ses pastels y est même accepté. Les critiques encourageantes, ainsi que le fait qu'elle est l'élève de Madame Labille-Guillard, sont à l'origine des premières commandes qu'on lui passe. Euh, Peux-tu avancer dans la page euh, il y a deux minutes, hein. Elle comptait, entre autres clients, Madame Longrois, femme de l'intendante de Fontainebleau, le père Moisset, général de l'orateur, ainsi que plusieurs familles membres de la famille royale, parmi lesquelles, en 1787, les Tantes du Roi, Mesdames Adélaïde et Victoire, dont Adélaïde l'habit Guillard, avait également fait le portrait. A partir de 1791, elle expose ses premières miniatures au salon, qui lui assure la célébrité jusqu'à la fin de sa carrière. Plusieurs de ses portraits au pastel, comme celui d'Étienne Elias, de l'avocat Pierre-Nicolas Berrière, de Rémi Clément Gosse et du dramaturge et membre du tribunat Marie-Joseph Chénier étaient des commandes privées. Capet rencontrait fréquemment d'autres artistes comme Joseph-Marie Vienne, Joseph-Benoît Joseph Suvé, Houdon, Étienne Paillère, Charles Meignier, ainsi que François-André Vincent, et bien sûr euh, donc Adélaïde Labille-Guillard. Lorsque sa professeure et logeuse, labille Labilguillard tomba malade, Marie Capet prit soin d'elle jusqu'à sa mort en 1803. En 1814, elle se tourna à son tour vers la peinture historique avec une représentation mythologique d'Egie, déesse de la santé, qu'elle vendait au docteur Moreau de la Sartre. Elle peignit sa dernière composition à l'huile, portrait de Madame de en 1815, puis abandonna la peinture et mourut en 1818 à Paris. Elle est inhumée au cimetière du Père Lachaise à Paris. Père. au Père Elle est exactement à la 11 e division, chemin Méhul, si vous voulez y aller. On voit euh, à droite vrai, au une... Au fond, du... Voilà. À gauche, On voit, sûr. On voit sur la photo la vue de sa sépulture, au cas où vraiment vous ayez envie d'y aller. Euh, elle n'a pas en... une Alors, sépulture ça, de ouf, d'ailleurs. Ça, j'ai du mal à comprendre encore pourquoi on se retrouve avec des photos de... de... Toujours, il y a toujours des un photos un de incroyable. sépulture. Ouais. Alors moi il y a un truc juste je voudrais noter au passage parce que j'adore les pages euh, Wikipédia de cette époque parce qu'ils disent tous les noms des gens qu'elle a fait en portrait le drop -name, ouf. mais en fait on sait pas qui c'est genre elle dit euh, un, un avocat un, un médecin et tout c'est genre euh, trop random comme nom enfin non mais tu vois genre quand nous on fera notre épitaphe <rire> ou, ou notre autobiographie à la fin de notre mort on pourra dire oui euh... Euh, je sais pas quelqu'un qu'on qu a jamais connu vraiment mais tu vois genre le, que t'as croisé le, vite fait genre ouais mmh. dans, dans, tu vois genre t'es es, es dans, un, dans une salle de concert genre une boîte tu diras oui j'ai discuté avec euh, Brice de je sais pas quoi tu vois ouais, et, ouais. Et, et tu vois vrai, ça fait après, un après, après, un truc après moi je connais pas beaucoup de gens qui ont des noms euh, composés de trois noms du coup je peux pas trop me la péter je peux juste dire euh, tu vois. non mais tu dis Brice de ouais. euh, du bar de non tu vois et c'est ouais. bon ça fait trois noms c'est comme ça qu'ils s'appellent en toute façon, les gens. Ça, ça, ça s'appelle du storytelling de sa propre vie, oui, bien sûr. N'hésitez pas à le faire, c'est toujours vendeur dans les soirées quand vous connaissez personne. Ouais, tu dis « Ouais, tu connais pas ?»« Mais si, tu le connais, tu l'as déjà vu au moins. » Et après, tu dis « Quoi Tu connais pas ?» Non, ça, après... ça, ça, ça, c'est du... Ça, faut avoir les gens au bluff, ça, faut être déjà fort. Ah bon Ah ouais, ouais. Non, faut, faut, être, euh... <rire> faut être sûr de soi en disant... Euh... Quand faut dire un truc qui peut pas être vérifié, tu vois, par exemple... Quand j'étais au collège, je me souviens, j'étais très proche avec quelqu'un qui s'appelait... Là, tu sors un nom, un blase connu, tu vois. Mais tu sais à peu près que c'est possible, tu vois ce que je veux dire Une fois, petit nou a, a, a croisé Catherine Fro à la FNAC. <rire> Fort en pomme. <rire> ouais. Un jour, euh, moi-même, en sortant euh, du travail, un midi... Euh, pour aller m'acheter un... ma petite collation de midi. Euh... Ah oui, il faut que tu utilises des termes compliqués bien que sûr. personne n'utilise, hein, bien sûr. Euh, je suis allée à la supérette, euh, <rire> à côté. <rire> Qui a... La supérette attenante à mon lieu de attenante. travail. <rire> euh, et là, au détour d'un rayon, euh, entre eux, le pain et le fromage, euh, j'ai croisé. <rire> le pain et le fromage <rire> j'ai croisé Attendez parce que je vais pas réussir à faire la chute parce que j'ai perdu son nom euh, j'ai croisé <rire> si c'est la, la blonde là. <rire> le blond un, un, un acteur euh... Putain, comment il s'appelle j'ai croisé entre le pain et le fromage Nicolas du Chevauchel du cheval <rire> <rire> du Nicolas du Chevauchel du <rire> euh, cheval il, il était un peu ténébreux mais c'était au franc prix du coup, c'était un peu démystifiant, quand même. Et voilà. Un peu ténébreux, ça veut dire quoi ouais. C'est qu'il était blond, mais pas trop. C'est ça. Ok. Nicolas, Nic du <rire> Nicolas du chèvre chaud. <rire> Nicolas du chèvre chaud. Oh, on est en train de die en image là. Ça rame. Bon, bon. vas-y. Euh, du coup, on avait, on avait la date, en fait, de, de cette dame. On va regarder ses œuvres, peut-être. Ouais, 1781. Après c'est néoclassique, un hein, néoclassique c'est toujours euh, d'une... <rire> Franprix tu veux dire honnête proposition financière, elle est archivalide, <rire> elle est archivalide, je vois même, elle doit rentrer dans les, dans les, dans les annales de, euh, de 2021 des meilleures blagues, hein. franchement, euh, bravo. Je vais peut-être ouvrir OR par là. Ah ouais, on perd toutes les frames à partir du moment où je change d'anglais quoi. Bah ouais, faut pas changer d'anglais. Non, mais en même temps, j'ouvre 15 onglets. Pourquoi je fais ça Et euh, devant ce même endroit où je travaillais, euh, j'ai aussi croisé Mathieu Amalric. Euh, voilà. Alors ah non, non tu, tu, as, tu as rencontré. J'ai rencontré, ah oui, j'ai rencontré, rencontré Mathieu Amalric. Amalric. Et euh, il m'a échangé un regard qui en disait long sur ce qu'il pensait de moi. <rire> et, euh, nous, et nous nous sommes quittés sur le Perron. Il y a R qui va. <rire> Alors attendez, parce que j'ai je, je, je oublié de faire check de ça. Parce que là, je, je suis perdu. Hein, avec vous, ici. On n'a pas regardé ses œuvres, donc on va regarder. Voilà. Donc, et ça, c'est son portrait. Autoportrait. Ça va, il hein, euh, y a un petit filtre. Euh, beauty ouais, filtre le, petit, hein. le petit filtre install hein, ouais. des familles. Un petit peu blanchiment de, de, de, de, de, tu vois, de la peau plus euh, pommettes. Et euh, agrandissement des yeux Moi je remarque qu'elles avaient quand même. Se... <rire> C'est nul. Elles ça. se faisaient quand même avec les, les, euh, les mains potelées. Oui drôle. mais parce qu'en qu en fait c'était une... il, a... il, a... il y a plusieurs trucs qui dit que c'était des... des rapports de beauté aussi. Ah ouais. Mais ça c'est insupportable de peindre avec 400 personnes derrière toi un truc ah ouais, euh... avec plus, un En a du mansplain là, on le voit, ouais, ouais. Donc, dit... on le voit. Il dit... il dit non mais je suis pas sûr de ce détail on là. On le voit, lui là il est en train de <rire> mansplain, on le voit, on l'a vu, on l'a vu regardez lui là, regardez bien ce qu'il fait. Non mais là... Il euh... dit rajoutez... rajoutez des cheveux au monsieur sur la gauche s'il vous plaît. Attends, il... Le monsieur sur la gauche... <rire> oh... C'est nul. Comment t'as repéré ça aussi vite Bah les chauves sur les tableaux, ça se voit vite. Hein. Aïe aïe aïe, ça, ça, ça voit la fatigue. Hein. pas bien de se moquer des gens <rire> qui ont piqué et <rire> perdent leurs cheveux. Trois, hein. Bon. Attends, il y a d'autres peut-être euh... Dur mais réel, ouais. Petit coco, elle est là. Elle est là. On va regarder le reste. Marie, bah ab... ben là c'est elle. Bah ben, elle a pas du tout la même tête que sur son autoportrait. Hein. Désolé, mais. A girl in a floral woodland landscape. Ok. Oula. La mère et son enfant. Elle se ressemble en tout cas. La mère et l'enfant. Au niveau des yeux. <rire> Ou donc travaillant au buste de Voltaire. Moi j'aime bien essayer de me représenter la tête qu'avaient ces gens, est-ce que lui il ressemblait vraiment à ça tu penses Bah je suppose. Mais moi j'arrive jamais à rencontrer des gens avec cette tête. Ça dépend là où tu traînes, <rire> je pense que si tu traînes autour du bus de Voltaire, tu peux trouver un mec comme ça. Hein. Même maintenant. Hein. C'est vrai. Jeune femme. Ouais. Christian Georges Von Chant. Ah bah lui c'est le mec de tout à l'heure. Le graveur, Simon Charles Migier. Migé qui euh, apparemment a gravé euh, un, un dromadaire, un dromadaire hein. ou un chameau, c'est un vrai. chameau, on voit sa tête, on n'a pas vu ses bosses. Portrait d'un garçonnet, portrait de Charles Meignier. Quand Canou dit, euh, les traits sont quand même lissés pour ressembler à ceux qu'ils étaient. Ceux qui étaient BG à l'époque. Mais oui, non, bien sûr, non, mais en fait, je pense que c'était comme aujourd'hui, tu vois, ils avaient des gros stars sur le visage et tout, mais ils faisaient, genre, ils mettaient un filtre. <rire> ils avaient pas du make-up aussi couvrant qu'aujourd'hui, hein, quand même, faut rappeler, hein, donc, hein. Bah, ça dépend, parce qu'ils mettaient, du... mettaient des trucs vénères euh, qui agressaient la peau, quand même. Parce que sinon, on oui, est pas j'ai jamais... Crois... Euh... Bah oui, oui. Des lécheurs de crâne de chez Bubuche. Oh, y a des léche... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des lécheurs de crâne chez bubu c'est vrai. Quoi Oh, non... Je veux pas ça, ça existe? Non, mais c'est une blague euh, chez Bubu. Ah. Enfin, je crois. Hein. Après, je. Il y a sûrement des. Waouh, elle lui a un sourcil! Elle a un sourcil de. Eh, mais je sais, c'est la, <rire> <rire> la réincarnation du sourcil de The Rock! La réincarnation du sourcil de The Rock, c'est ça? <rire> je suis désolé, regardez! <rire> Enfin, c'est Rock qui a le même sourcil que lui, du coup. Non, c'est la réincarnation <rire> du sourcil de The Rock. Ah, du <rire> sourcil. Tu vois, c'est l'ancienne vie du sourcil de. Bonsoir, euh, bonsoir, euh, su, Lost In M. Hello. Bonsoir, premier stream chez vous, bah, bienvenue. Ici, bonsoir, nous faisons fait... une chronologie des femmes artistes. Euh, et là, on est en train de regarder euh, l'œuvre de, de l'artiste Marie Gabrielle Capet. Voilà. On rigole un peu. Ah! Ah oui, c'est il a Pourquoi il a tout lancé Parce que ça fait déjà pas une heure déjà. Attends, 12bis, il a spamé. Est-ce qu'il a spamé qu en double Non. Donc là, il y a toutes les informations que tu as besoin. Ah bah, c est, c est, ça doit être petit cancan, -can, non Ah non, c'est 12bis. Ah, attends. <rire> euh, T'as mis artiste, ça a les les biais, le truc. Donc il y a les biais, il y a l'information de ce que vous avez besoin, il y a la liste complète sur le Framapad pour pouvoir retrouver toutes les, tous, les, tous les liens, etc. Et, euh, et il y a l'artiste que nous regardons. Et du coup, je l'ai en envoyé et ça envoyé tout le temps. À tout. Mmh, okay, on espère okay. que c'est une blague, on l'espère tous, ouais, bah ouais. <rire> et, pas. Et, euh, et du coup, euh, en on est temps qu'on va regarder les heures. Même plus besoin de bosser maintenant qu'il y a 12 visites. Ouais, en fait, c'est un... En fait, toutes les heures, normalement, il le fait. Enfin, on a on fait un spam, tous les heures. Ouais, ouais, mais faut que j'arrête d'écrire, en fait, moi, parce qu'il le fait vraiment... Waouh, mmh. enfin, il... wow, attends, c'est le même, ils ont fait euh, à gauche et à droite Ouais, et on peut la faire en 3D, et du coup, dans le futur de la rage stream. <rire> on fera... <rire> Madame Adélaïde de France Madame Victoire Ah c'est pas les mêmes personnes Ah bon Bah non regarde Là il écrit Adélaïde de France Et l'autre il y a écrit Victoire de France C'est pas les mêmes gens C'est peut-être une sœur très proche parce que. Ouais. Oula quel décolleté C'est le premier Portrait de Françoise de Chalut Duchesse de Narbonne Ça ça vient de MIT Adélaïde la, la, la, la donc ça c'est euh, son croquis. Waouh bon, après c'est des troncs, c'est les mêmes en fait, là on est wow. en, train on en train de boucler. Euh, okay. bah, du coup on avait dit 1700. 1781, précisément. Oui, 1781. J'ai juste faire un copier de son nom parce que je vais pas écrire tout le monde. Donc du coup, euh, Sulostin M. Euh, bienvenue dans Chronologie <rire> et regarde-moi cette, cette belle chronologie que nous avons fait euh, depuis deux saisons. Voilà, ça ressemble à peu près à ça, en, en, comme ça c'est mieux. Et donc là on va faire 1781, euh, c'est les dates de monstration, euh, comme c'était précisé par 12 bis. 1781, que nous n'avons pas ouvert d'ailleurs comme année. Et oui, elle est après Adelaide la big year, forcément, puisque c'était euh, <rire> sa formatrice. <rire> Bientôt reproduit en, en voxel. Euh. Euh, Je sais pas. De quoi la, la, la, la personne en 3D Ah la chronologie Je <rire> sais pas. Déjà qu'on a eu du, du hein. mal avec le, le texte tout à l'heure. Euh, Je sais pas. Mais non, mais j'ai une petite idée. J'ai une petite idée. Euh, voilà. et, euh, et du coup, tu peux oui. retrouver euh, sur Frama, tu peux, tu peux check si tu as envie de chercher une artiste particulière. Et si tu as des artistes à nous proposer, n'hésite pas non plus. Hop. Marie Guillemine, Benoît et, et du coup, 81. Ça commence à s'étoffer le 18e ah siècle. 18... Non mais le 19e, faut qu'il n'y ait plus rien dans le 19e. Hein. Je suis désolé. <rire> J'en peux plus de ma vie. Hein. Euh... Non, le 20e, c'est le 20e qui est chargé, pas le 19e. Ça, non, ça c'est le 19e. Ça. Non, de 1900 à, de... à aujourd'hui Ah oui, c'est le 20e, oui, c'est oui, ce Enfin, pas aujourd'hui, mais... C'est plus aujourd'hui. Depuis non, 21 ans. De, de 1900 à <rire> 1982, c'est le 20e siècle. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. On est 21e siècle maintenant. Tout à fait. Mm. Alors, on on se valide les, les dates. Hein. On... <rire> ok. Allez, on revient sur, euh... on revient sur euh, Internet. Sur... Onc ah, je l'ai ah. lu en même temps. Bravo, je l'ai lu en même temps. Je l'ai lu direct. Donc, euh, alors, du coup, on l'a on l'avait déjà récupéré. Mais non, je l'ai ouvert... Euh... L'onglet, ouais. l'onglet. Ah ouais Et On l'avait déjà récupéré. Ah d'accord, quand ouais. il est en... comme ça, c'est qu'on l'a déjà récupéré, d'accord. Ouais. Et là, par contre, elle n'est pas existante en français, donc du coup, je vais la garder dans les chronologies de l'onglet de l'enfer. Chronologie future. <rire> voilà. Et du coup, si on reste jusqu'à la fin, on se mettra ça. Ok, donc c'est notre deuxième artiste ouais. de la journée. Oula, après, il y en a une avec un nom à rallonge encore. Oh, non, mais s'il te plaît, elle va s'appeler va un truc <rire> genre euh, Lily, tu vois. Non, euh... non, elle s'appelle euh, Adrienne Marie-Louise Grandpierre Déversi. <rire> J'espère que t'as de la place dans la il Y Y'a pas de place. Il y a plus de place. En plus, elle est dans le 19e, enfin dans le 20e, bah, je, je elle est dans, Non, elle est dans le 18e, je pense. Et après, il y il y'a Taki. Après, il y a Taki. Ah ouais, mais Taki, je sais pas si on va le faire aujourd'hui, hein, parce qu'il y, y, y a eu un envoi mais massif. Alors, on est oh, parti. Ah oui, Adrienne de Puyol. On peut dire juste Adrienne de Pouilleul je sais, alors, qui a dit la première fois, on, on met non tout d le nom J'ai dit nom d'usage, j'ai okay. dit nom d'usage, j'ai dit nom d'usage, je le répète okay, okay. encore une fois. D'accord, donc, Adrie on le dit qu'une seule fois, elle s'appelle Adrienne Marie-Louise Grand-Pierre ou Adrienne de Poujol que nous utiliserons. Poujol, tu peux dire aussi. Poujol, Poujol, Poujol, moi j'ai dit Poujol. Elle a utilisé euh, ce pseudonyme, enfin ce, ce raccour raccourci de nom à partir de 1857. Euh, c'est une artiste -ce... peintre française est qui est née à Tonnerre, cette magnifique ville de Tonnerre. Mais c'est en euh... Bretagne ça euh, Je ne sais plus. Pourquoi que... Tonnerre, il y a. Si vous voulez. Euh... Ah c'est dans Lyon, en Bourgogne, pourquoi je connais voilà. Parce que euh, ah, il y a un oui. film, il y a un magnifique film. Euh, si vous voulez passer un vendredi soir euh, après en revenant de Noël fabuleux pour ne pas du tout déprimer, regardez le film Tonnerre. Euh, voilà, ouais, je connais le point, c'est tout je connais le Moi film. je l'ai vu au cinéma quand c'est sorti Je peux vous dire que euh, j'étais ravie Pas la dépression Donc euh, elle est née à Tonnerre en 1798 Et elle est morte à Paris 10ème Le 28 mars 1869 euh, Donc on nous dit déjà que dans bibliographie et oeuvre La section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète Donc euh, on va lire hein, quand même mais... Euh... Je le... Le... Le... Le... Le... Et Après, je veux bien que tu avances tonnerre, un, un film sur les imprimantes. Waouh wow wow <rire> Mais quel genre d'imprimante, hein, parce que t'as pas précisé. Hein. Alors, le... je crois que la page est très courte. Hein. Donc, élève du peintre Abel de Pujol, euh, puis assistante enseignante du peintre dans son atelier, Adrienne Grandpierre Verzy est célèbre pour ses peintures historiques dans le style troubadour. Est-ce Est que tu peux regarder c'est quoi, euh, comment ils décrivent le style troubadour Un mouvement artistique émergent sous la restauration française qui s'épanouit... <rire> ...qui s'épanouit euh, dans la première moitié du euh, 19 e siècle, et tendant à réinventer et s'approprier par les différents arts une atmosphère idéalisée du Moyen-Âge et de la Renaissance. Bah, en fait... Des bisous <rire> ouais, pour, pour te répondre sous euh, oui. En fait, on, on, on le sait, mais c'est juste si on trouve pas la, la, la, ce qu'on cherche. Vu qu'on cherche uniquement les dates de monstration, euh, on fait un, so, un sommairement le tour de l'artiste, et ensuite, on, euh, si on trouve pas, on, on va chercher un peu plus loin, mais là, pour l'instant, on n'en a pas forcément besoin, parce que, d'après ce que je comprends, c'est toutes des Françaises, donc c'est plus simple. Voilà. Euh, donc, style troubadour, on a vu, elle expose au salon de peinture et de sculpture à Paris de 1822 à 1855, jusqu'à ce qu'elle épouse Abel de Pujol en 1856. Donc, elle a épousé son professeur. Elle est une artiste reconnue, dont une des œuvres historiques orne le château de Fontainebleau. C'est l'œuvre qui s'appelle Mona Delphi implore la grâce de Christine de Suède à Fontainebleau. Peintre de portraits, elle réalise également la lithographe Fille, On dit non, la lithographe des œuvres d'Abel Pujol. En 1822, elle expose au Salon avec le tableau L'atelier du peintre Abel de Pujol, où l'on voit l'artiste Pujol conseiller ses élèves femmes. L'œuvre est aujourd'hui au musée Marmottan Monet. Une autre version de L'atelier du peintre est exposée en 1836, puis à l'exposition universelle de 1855. Adrienne Marie-Louise Grandpierre d'Eversy peint plusieurs fois l'Atelier du peintre. À partir de 1857, elle expose sous le nom d'Adrienne de Pujol. Postérité. Son nom apparaît euh, dans le dictionnaire universel de Pierre Larousse en 1875. Ses œuvres sont redécouvertes à partir des années 1976 avec l'exposition internationale Women Artists 1950-1550-1950 qui a lieu aux états unis et présente les travaux de 83 artistes femmes européennes et américaines sur 4 siècles et ben on l'a déjà ouvert je crois <rire> donc les œuvres, on a vu on l'a déjà ouvert mais je vais réouvrir pour vérifier donc on a vu donc Fontainebleau euh... Donc Défi implore la grâce de Christiane Christine de Suède. Ce sont les plus connus en fait. Voilà, donc on ne nous dit pas grand-chose de... Mais il y a la date de salon. 1822. Qui est la grosse date de monstration pour la plupart des artistes françaises. Donc 1822 c'est très bien. Et du coup je te montre sous... Du coup regarde, tu prends le nom euh, et et j'ai laissé euh, Aware, donc Aware c'est euh, Archive of Woman Art of Art, ça? Archive of Woman Artist Research, and, Research Exhibition. and Exhibition. Et nous on fait, vu que c'est un, un, un, un outil euh, français euh, de, du, de la, du ministère de la Culture, donc on, en général on peut trouver des trucs. Si on ne trouve pas ça ici, il y a un autre truc qui est. On avait, on avait, Le dictionnaire, dictionnaire universel des, des créatrices, non On avait ça. Euh, je, vais, je vais aller le chercher vite fait. Ou après, on on, sinon on cherche sur tout Google. Ouais, après, sinon on cherche sur Google. Mais là, on va faire. Euh, je te montre di directement ce qu'on qu a qu prévu en recherche. Euh, ah oui, il y a plein de trucs. Voilà, le dictionnaire universel de, des créatrices. En fait, ça fait un moment qu'on l'a pas ouvert, vu qu'on n'était que sur le sur le Discord, pour l'instant. On était en train de finir ce qui se passait pendant les vacances. Donc... Euh... Ça va durer un peu du temps déjà. Donc là, par exemple, le dictionnaire des créatrices. Je sais pas si j'ai fait une commande, je m'en rappelle plus. Euh, parce que j'ai changé beaucoup de bottes. Mais en tout cas, nope, je te y a le montre. y'a rien. J'envoie le lien si vous voulez aller chercher. Et ensuite, on peut quand même aller chercher ailleurs. Bim, bim, bim, bim. Euh, c'est où C'est là Non, c'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Et du coup, le dernier truc, c'était le blog qu'on avait... Tu te rappelles le blog Ah, euh... Wiki... Ah, non, c'est pas ça. Il y avait un super blog... Euh... Je sais plus comment il s'appelle. J'arrive pas à le trouver là, dedans Il y est pas dedans. Faudrait que je retrie mes trucs. Il est pas restombé. Ouais, il y est pas, je crois. Bah, cherche sur Google, puis on va voir. Non, on va chercher sur Google, de toute façon. Tu te rappelles de la date Ils le 22, c'est ça Oui, oui, oui, oui. Tu t'es fait. On en fait une encore et après, euh, si tu veux, on, on arrête. Hein, parce que je sais que. Là, on a fait très rapide, encore hein, une fois. Non, mais attends, on va. On va... D'abord, faut regarder la vidéo. Non, pas d'abord. À la fin. À la fin. Non, mais là, comme ça, elle est vite, j'avoue. Je... je pense que je peux tenir encore. Euh... Ah, il y avait un truc machin des femmes, là, t'as vu Tu vois histoire... histoire par les femmes. Par les femmes j'ai ouvert un onglet, un onglet. Ah. Non, ça va rame. 2019, c'est un article, apparemment. Alors. Là, tu vois, ils avaient répondu à ta question. Né en 1798 à Tonnerre, entre parenthèses, en Bourgogne-Franche-Comté. Mais ils s'étaient répondu aussi, dans le <rire> Donc là, il y a des images. On va regarder les œuvres. Hein. Euh, bonne soirée aussi, Nagual. À plus. Salut Non, mais remonte, parce que je crois qu'il y avait plus de trucs... Euh... Artiste prolifique et reconnu continuera à exposer au salon de Mien. ouais, elle peint plusieurs fois là. Ouais ça d'accord. Elle a âge de 58 ans, a drainé pour les humains. veuve de 13 ans son aîné. Attends, ouais, est ouais, je une de pense c'est c'est un peu de long, je pense. Non ouais, c'est pas c'est pas ouf. Pas ouf. Euh, ouais du coup euh, avant la vie des hauts. Ah mais c'est ça l'œuvre hyper connue là Regardons a... la vie des bas. Ouh là là en pleine Si temps, je l'avais pas lu à haute voix, je l'aurais pas compris Mais Qu'est-ce que tu qu que Bah, Tu viens de fermer la page euh, qu'on était en train de regarder Bah oui mais tu m'as dit, il euh, fallait que je monte c'est ça Non mais... juste là, là le tableau, là qui a, le grand tableau qui a euh, est là hein. C'est celui qu'on est, en... qu est censé regarder, on n'a oui. pas... Apparaît... Mais il y a, ce oui. que je veux dire euh... Oui, c'est le studio, tu vas regarder le studio Mais on, on va le retrouver, hein, t'inquiète hein. oui. Ok, non, On ça cherche. Euh... d'accord, d'accord D'accord. On cherche quoi déjà On cherche ses œuvres. <rire> bah, du coup, il euh, n'y a pas besoin de chercher ses œuvres, elles sont là. Donc il y a plusieurs versions de l'atelier. Euh, je pense qu'on va en voir plusieurs. Je vais prendre, attends, je vais faire agrandir, je vais faire la taille direct parce que. Histoire qu ah oui, mais c'est vrai qu'on voit toujours. Ça, c'est Wikipédia, petit... ça. Du coup il y a du wiki, mais pourquoi on n'a pas trouvé sur Wikimedia comme ça Ou si, il y était, le ben voilà, ça c'est l'offre qui est, ah, qu est juste là. Mais il y a que ça. Et mais on peut zoomer. Mm. Peu pour check. Ouh, ça va ramer là. Ouais, elle, elle fait 4000, euh, 4000 pixels. Ah, un cul <rire> Donc là c'est les élèves filles, enfin femmes, ouais, de, de Poujol. De Poujol. Elles ont toutes la même coupe, c'est fou. Ah, c'était la coupe à la mode hein. Barrette sur les côtés, petite anglaise. Donc ça c'est la même chose. Ouais c'est la coupe. Ça c'est une autre. Euh, donc ça, ça, c'est une autre euh, vue de l'atelier mais.. Mais c'est peut-être un autre, un autre moment de l'atelier, parce que là on, on aurait dit plus la matinée et là c'est un peu plus la soirée, on dirait. Là c'est encore une vue de l'atelier. Avec un nu cette fois-ci. Mm. Donc là on voit le modèle, euh, le chauffe. Euh, le chauffe. Euh, le chauffe-chauffe. Je sais pas comment on dit. Et apparemment il n'y a que ça, ouais. Il n'y a que les ateliers. Là on voit un peu plus en détail si vous voulez voir un peu plus près. Père mm. oh, on perd des frames. qu'est-ce qui se passe mon dieu Ouais, il y a un t-shirt avec. Un euh... t-shirt Ouais, <rire> trop bien C'est bien cette, fois, cette euh, image aussi. Ouais, mais ça, c'est pas elle, je pense. Ouais, une exposition stimulante, mais qui laisse euh, sur sa fin. Ah bon Ok, donc ça, c'est euh, ce qu'on a ouvert hein, au Woman Artist, je vous l'envoie. Euh, ça fait partie des, euh, des expositions, donc du coup, ça sera pour plus tard parce que ça nous facilite la tâche. Et nous, on aime bien euh, se balader de article Wikipédia ou un article Wikipédia. Wikipedia. Hop et donc du coup euh, on n'a pas fait sur la chronologie, on faut le faire. On avait dit 1822, ça mmh, Exactement. Allez zoom, zoom. Allez, allez. Ne bug pas. Ça a l'air de, je crois qu'il veut plus travailler. Ouais. Ça, ça se sent c'était pas c'était pas anodin que je dise euh, que je dise oui euh, j'ai besoin de DDR4 hein. <rire> clairement est-ce qu'on est au bout de 1900, 1800 non oh, purée comment je vais devoir déplacer tout ça là bah ouais hein. si tu vois quelque chose là <rire> c'est là je crois qu'on était très, presque tout au début. Que j'ai tout, j'ai l'air. Ah j'ai même ouais, as au dessus ouais. J'ai même trop. Ouais c'est euh, même avant. Ça, hein. Presque ça, presque mm. ça. Ok, alors. On déplace. Allez, prions. Enfin, nous, nous, nous, <rire> moi, qui, moi qui suis pas euh, prions. <rire> Ok, est-ce que ça te déplace Non Bah ouais, non On est large. Là, c'est pile. Ouais. Ah, attends. Je crois que c'est pile. Je vais regarder. Ah non, il n'y a pas la ligne. Ah, bon, on va garder cette taille. Hein. Ok, ok, ok, ok. Il n'y a pas grand-chose qui, qui a été déplacé, ça verra bien. Oh, mais qui Pourquoi <rire> Ah oui, mais voilà. Mais On garde pourquoi. tous les noms entiers. Oui, mais il y en a c est, c est certaines qui n'ont pas le... Le diminutif, Le diminutif ouais. Donc je vais juste mettre du poulet parce que je me rappelle plus de c'est. Bah t'as pas un coup... dans ton copier-coller Non mais je viens d'écrire. Elle est là, j'avais pas vu. Oui, je l'ai pas dans mes copier-coller. Juste deux minutes je prends. Je comprenais pas ce qui se passait. Mais... Et tu me disais rien du coup, je me suis dit, ah, c'est ça bug. Bah non, t'avais écrit, moi je voyais que t'avais écrit. Non, mais tu m'as rien dit. Euh, tu me raison. vois perdu. Tu pas... et tu bah me non, rites. je comprenais pas ce que tu sais. moi j'ai pas l'impression que t'es perdu. Elle s'appelle Adrienne. Oui, mais c'est juste Adrienne de Poujol. Bah oui, c'est ça, on prend le nom d'usage. Elle l'utilise à partir de 1857, on est après 1857, hein. je suis désolé. Hein. Ok, ok. Excuse-moi. Hein. Et du coup, c'est 1822. Là, là, là. Là, tu veux absolument que je mette son, son blaze en. en non, en, pas entier, du tout. Si j'entends. Ouais, ah, même. par contre, à gauche, ça, ça dépasse du cadre, je crois. À gauche Non. Ah, oui, là. <rire> Alors, ah, attends. Hop. ta Oui, il a que le M. <rire> attends, on peut, on peut corriger encore un peu. Là on est en train de corriger des petits détails que je devrais faire en dehors du stream que je n'ai jamais fait en dehors du stream Voilà. C'est bon Ok Bon alors on on essaie d'en faire une dernière et puis Et après on regarde la vidéo avant de partir Oui alors du coup il faut qu'on fasse un tri dans les propositions de Taki parce que les propositions de Taki il y en a plein qu'on a fait déjà Donc Tienamodidoti on l'a déjà faite. Sarah Malvar, on l'a pas faite, par contre. Je crois que euh, j'avais euh, retrié déjà. J'avais vérifié. Mmh. Mais du coup, il faut vérifier par rapport à ce qu'on a fait avant. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Euh, au cas où. Euh, donc, on peut commencer par Sarah Malvar. Oui. Et normalement, je peux fermer... Attendez. Je peux fermer Discord. Je vais fermer des onglets parce que je vois comment ça ça die, là. Discord, parce que de toute façon, on, fait, on va en faire quatre aujourd'hui. Hein. Déjà qu'on en fait plus que la, la semaine dernière et qu'il y a deux semaines parce que euh, parce qu'on était fatigué déjà. Ah, par contre, c'est une page en espagnol. Non, c'est en Chilien. Hein, ah en pardon, excusez-moi. Je crois. Hein. Oui. Est-ce qu'on sait lire le Chilien c'est c'est Ça, ça, ça c'est bien du taqui de nous envoyer des... Euh, bah écoute, moi je te de propose de, te te propose moi, de lire, si veux, Ouais, coup. parce que moi je sais pas lire l'Espagnol. Enfin, je comprends vite fait, mais. Euh, ok, bah, je peux essayer. Hein. Euh, je vous garantirai. Hein. Allez, go, go 13 bis de l'Espagnol, go. Coude, treize vices. Sarah Maria Camino euh, Malvar, euh, connue aussi euh, sous le nom de Sarah Malva Malvar ou Sarah Camino ou rien à faire, euh, est née euh, à Santiago de Chili. Le 29 novembre 1894 et est décédée le 21 décembre 1970. Elle était peintre. Alors, Dibourg Rentré, ça doit être dessinatrice et critique d'art. Elle faisait partie de la génération, à la génération de 28. elle fait partie de la génération des 28, qui est un groupe vénézuélien d'étudiants universitaires. Euh, c'est un mouvement qui a un <rire> caractère Académique euh, et Étudiante Et qui euh, Se bat contre le régime de Gomez Donc j'imagine que Je connais Santaki, c'est un régime pas cool Non plus euh, Voilà euh, Elle est donc du coup Elle fait partie de l'avant-garde, je crois qu'Alumna c'est ça Et euh, Elle explique et Posterior Esposa de José Bancros, et elle fait partie de euh, Posterior Esposa Je vais essayer de traduire directement avec Google hein. Oh là là Non mais parce que c'est pas de l'espagnol que j'arrive à capter non plus Donc euh, voilà Il y a des mots que je ne connais pas en espagnol que j'ai arrêté d'apprendre à un moment quand même Je tiens à le préciser C'est mieux, c'est mieux parce qu'il faut arrêter de se, de, de se forcer à essayer de traduire Des trucs qu'on n'arrive pas à traduire ah, elle était étudiante et plus tard épouse de Joseph. Donc, esposa, c'était ça, euh, postérieur esposa. Ah, esposa, oui, remarque, c'est oui, épouse. J'aurais pu, euh. pu, pu m'en rappeler, mais tu vois, j'ai jamais vu épouse dans un texte, donc c'est compliqué. Euh, pour moi. Euh, en bref. italien, sposate, ça veut dire se marier. De Joseph Backhaus. Aucun jugement, très vite, tu as fait au mieux. Pour laquelle elle était connue sous le nom de Sarah Camino de Bacos dans les années 70. Pour prendre plus tard le pseudonyme de Sarah Malvar dans les années 20. Elle expérimente le cubisme dans les années 1920, donc elle est liée à ce mouvement. Par ailleurs, elle expose de ses œuvres dans une. Elle expose certains il, il expose Certain... certaines de ses œuvres dans une exposition réalisée par divers auteurs du groupe Montparnasse. C'est quoi le groupe Montparnasse C'est un groupe à Montparnasse. Ouais, sans doute. Le groupe de Montparnasse, d'autres Pablo et compagnie encore. Euh, au début du, du 20e, en tant que critique d'art, euh, elle a collaboré avec euh, Jean Aymar dans la section notes d'art du journal La Nation. Bien qu'il ait signé sous le pseudonyme de Rien à faire. Qu'elle est signé sous le nom de Rien à faire. Tel tel espace est apparu pour la première fois en 1923. Oui, ça doit être euh... oui, un bon, pseudonyme un bon qui exemple. est arrivé quand euh, pendant... même. Euh, Tal Espacio, oh, c'est pas oh c'est bizarrement dit, qui en 1973 a euh, parlé Louis... en 1923 oui, euh... <rires> oui. euh... et a été dirigé par Luis. J'en ai marre, j'en ai rien à faire. Oui, je voulais pas faire la blague, mais oui. Et a été dirigé par Luis Vargas Rosas, euh... Sarah Malvar, Jean emma et euh... Mina Yanez. Mina Yanez, je suppose que c'est une artiste aussi, hein, du coup. Donc, des expositions en 1927 à la maison Eiza Gouir, euh, C'est une, une exposition collective. Euh, une exposition annuelle. Alors, donc, là, c'était individuel plutôt, en 1927. Exposition collective, exposition annuelle de la salle des, euh, des beaux-arts en 1916. Ça compte, ça Ça doit être bah ouais, les études. Voilà. Oui, ça compte, hein. Art européen en 1919. Euh, art européen euh, en 1920 à Madrid. Le pays géom géométrique, 80 ans avant d'art constructif, donc euh, d'art euh, du constructivisme, j'imagine, au Chili, Corporation euh, culturelle Las Condes, euh, en 2009. C'est pas mal, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de, de photos euh, sur le truc. Ok, on revient sur le wiki pour voir euh, s'il euh, y a, du, euh, pour voir si y a du, euh, du Wikimedia Commons. Et je vous lis. Aucun jugement, non, non, non. Mes 50 d'Espagnol ne font d'aucune utilité, utilité non plus. J'en ai fait autant que toi. Je, et j'ai fait du latin avant, donc pu, et de, de l'italien, donc j'aurais pu un peu essayer de faire plus. J'en ai marre et j'en ai rien à faire. Oui, on a fait la blague. J'en ai marre, coïncidence. On adore. Exact. Donc on a déjà la date, la première, ce serait 1916, hein, pour l'instant. Mmh. Et on va essayer de checker euh, si on peut trouver un peu son œuvre. C'était rapide dans hein, les... les, les, les... Ah oui, je voulais regarder Wikimedia Commons, mais il n'y en avait pas, je crois. Non. Okay. Euh, parce que je l'ai ah, fumé. Tu vas adorer, hein, 1920 parce que. Euh, oui, il n'y a, a plus de place, je sais. Euh, vous, vous êtes peut-être ça Sarah Malvar, mais vous, vous n'avez pas mais, plus de 100 ans. <rire> peut-être il faut mettre. il euh, faut que je artiste, mette son lampier, Arte. Attends, Tiens, il va... y avait Arte euh, à côté. Je vais juste checker du côté de euh, Aware. C'est possible que Aware l'ait. Dun, dun, dun... Oh et si ça rame comme ça déjà, je vais devoir fermer tellement d'onglets tout à l'heure. <rire> euh, ah oui j'ai oublié de rajouter d'ailleurs, parce que quand je lis j'oublie de rajouter euh, la, la, la, la description, excusez-moi, et de faire la mise à jour de la commande. Je le fais maintenant, même si euh, c'est un peu à la fin, je suis désolé. Euh, du coup, j'ai perdu le... Donc du coup, a priori, elle est quand même allée à Paris, parce que le groupe Montparnasse... Euh... Oui, alors si c'est le groupe Montparnasse qu'on connaît, oui, à mon avis, c'est... Euh... Là, il y a un petit truc arté. Oui, oui, j'ai compris, mais je, je, je voulais chercher quelque chose, d'abord. Tu pas compris. Non, je pas compris. Hop, voilà. Je vous en... euh, ça, c'est mis à jour, je vous l'envoie hein, parce qu'il faut que j'arrête de, de me focaliser sur un seul truc quand je lis. Sinon, actuellement, Sarah Malvar euh, is a mentoring machine learning engineer on mentorcruise.com. Voilà, com. Women in Tech, les femmes dans la tech, <rire> c'est bien. <rire> Alors, euh, hop, hop. Euh, c'est quatrième artilus. Bon, excusez-moi, je finis, hein, euh, deux minutes. que si je mets pas à jour, comment les gens peuvent suivre après C'est sûr. Ok, donc du coup, Arte. Ouais, c'est oh, déjà un portrait que j'apprécierais. Parce que ça va être facile s'il y a des portraits comme ça. Euh, donc ouais. ça c'est Moderna, Manifesto et Poème Paint. Poème peint. Il y a même euh, la photo dans l'atelier. Euh, la, les vrais bails. On va montrer l'art géométrique. Ça, je sais pas si c'est exactement elle, mais possible. Je pense. Hein. C'est signé ou pas Farine du temps qui fera nos cheveux blancs. Ah, c'est pas le moulin, là Le moulin du pain, là, je sais pas quoi. Mmh. Oh là là, regardez-moi La pause mmh. On peut dire ce qu'on veut, hein. Moi, je trouve que quand je pose, j'ai pas autant d'attitude. Hein. Bien clairement, je ressemble à un vieux <rire> euh... Voilà, je ressemble à ce mec là. <rire> <rire> quoi. Moins d'attitude hein, tout de suite. Ouais, il bon, n'y a pas beaucoup d'œuvres. Hein. Ouais c'est un peu dommage, on voit pas trop, et en fait c'est bien parce qu'il y, y a quand même des, tu vois qu'il y a de l'histoire en fait, mais euh, le problème c'est que tu, euh, la qualité des images quoi. Ah si, peut-être, en fait, ça a l'air d'être, euh, c'est souvent rappelé euh, depuis tout à l'heure. Après là, t'as le groupe Montparnasse à gauche, t'as allé trop vite. Oui. Artiste visuel euh, chien. Attends, on va regarder le groupe au Montparnasse, il est ouvert. Ah, mais Donc. ça se trouve, c'est pas. Euh, c'est filière, alors, le groupe au Montparnasse, non Bah, je sais pas. Hein. Peut-être que c'est ceux qui sont. C'est celles et ceux qui sont passés euh, du côté de Montparnasse à un moment. Où il y a un endroit qui s'appelle Montparnasse, là-bas. Attendez. Donc, du coup, là, ça, c'est la Écou Red. C'est un, un Wikipédia. <rire> ça doit être le Wikipédia euh, rouge. Euh... Si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est ça, hein. Bah c'est la même chose, exactement la même chose. Ouais, c'est exactement et juste la ouais. photo d'elle, en plus. Par autres. contre, il y a des heures, ouais. on va regarder un peu quand même. Mais du coup, ouais, c'est clairement le... C'est clairement le Wikipédia, quoi. Mm. Il, y a tout le... il y a tout le code. Il y a tout le docket de, de wiki. Ok. Ok, ok. Bon, bah d'accord. et de... Et du coup, euh, Grupo Montparnasse, ça c'était sur Artista, Artistas Visuales Chilenos. Donc c'est le Musée National des Beaux-Arts, Dibam. Elle le patrimoine. Patrimo ah Ah Ah Twitch, non <rire> <rire> <rire> Vous n'avez rien vu ce ne sont pas les esboots que vous recherchez. Euh, le ministère... Mais bon voilà, donc du coup on peut pas regarder... <rire> c'est nul c'était pas... Euh... Donc voilà. Ah niveau. voilà, un collectif artistique chilien. Bon, bah, voilà. Alors c'est pas la première fois hein, en dessous. Un ah, collectif artistique chilien formé en 1922 par des peintres influencés par le courant post-impressionniste européen. Donc c'est pour ça que ça veut reprendre euh, euh, Montparnasse du coup. Mm -hmm. Le groupe a pris le nom du quartier parisien homonyme, donc Centre Social des Avant-Gardes Artistiques, après un voyage en France que ses membres ont fait ensemble. Donc c'est bien ce que je... je on, avait, on avait bien capté le truc, donc c'est bien. Durant leur séjour, ils, se, ils, se, ils rencontrent Juan Gris. Alors je sais pas si c'est Juan, Juan ou Juan. Juan. Juan. Moi je dis Juan à chaque fois que je lis. Donc ouais, si c'est Juan. Et, et participent au salon d'automne de la capitale française. De plus, ils ont absorbé dans une moindre mesure d'autres tendances, comme l'expressionnisme et le cubisme. Le groupe a pré-exprimé catégoriquement son rejet de l'art académique et du euh, criolismo. Oh, c'est quoi le criolismo Ah, c'est peut-être euh, un truc spécifique parce qu'ils disent criolismo romantique qui prévalait au Chili à cette époque. Mm. Donc là, il y, y a tous les artistes. Euh, Est-ce qu'il y a des femmes d'après toi Henriette. Henriette, ouais. Henriette Petit. Euh, euh... Après, je suis pas sûr que. Isaias... Jorge, c'est un nom de d'homme. Julio, c'est un nom d'homme. Pablo, c'est un nom d'homme. Euh, Manuel Ortiz, c'est en général un, un nom d'homme. Nibler euh, me fait bailler son dragon. Aucune Aucune honte de déclencher les neurones miroirs, quoi. Bah, Moi, j'ai hein. baillé Oui, t'as baillé. Ah, pardon. Pablo, Isaías. Isaías, euh, je pense que c'est un nom d'homme aussi, mais ouais, on va je vérifier. Pense que euh, Augusto, Martha. Alvaro, Martha Henriette Marta Villanueva Oui mais Marta Villanueva elle est, en, elle est beaucoup plus bas Alvaro, Henriette, Valdo, Camillo Hector, Luis José, Marta Marta on a peut-être déjà ouvert hein. Anna, Cortes. Anna Cortes. Et Inès Pouillot Inès Pouillot aussi on l'a déjà vu j'ai l'impression Non Ah ouais Mmh. Si Après c'est peut-être dans... euh, comme ça, <rire> mais je te crois. Hein, mais non, mais c'est euh... peut-être dans les propositions que t'as sur le sur le Discord. Il y a peut-être à la suite. Oui, c'est possible. Euh, criolismo, également appelé euh, criolismo littéraire ou littérature euh, créolista est un mouvement fortement influencé par les nations relativement nouvellement indépendantes de l'Amérique d'Amérique du Sud sous la domination espagnole. Elle se caractérisait par conséquent par des œuvres épiques et fondatrices, luttant contre les assauts de la nature ou contre quelques systèmes hiérarchiques de saisir la réalité et d'établir les détestes sur la société de cette époque. Ok. Ok. Mmh. Alors Henriette Petit... Euh, un pseudonyme de Anna Hen Henriqueta Petit Marfan. Marfan. Est, une, est, est un peintre chinois, c'est très bien. Est une peintre on va, on va rajouter ça directement dans euh, Chronologie future. On va vérifier après euh, avec ce que nous a envoyé... Euh, euh, euh, du coup... Euh, Taki. Isaiah Cabesson est un peintre chilien euh, lié à la la génération de 12. Alors du coup le problème c'est qu'il n'y a, a pas de genre dans, euh, dans le... Donc, euh... Pintor chilieno, c'est pas, pas euh, masculin Ah tu l'as vu Pintor ouais. Oui si c'est masculin. Euh, Martha, plus connue sous son pseudonyme Luz de Viana, euh, est une écrivaine. Donc là c'est traduit... Ah si, au final il y a le genre. Que... Excusez-moi je me trompe. Il y avait des moments où il n'y avait pas de genre au euh, début tout à J'ai connu son nom de Anna et était un. Tu vois là, il n'y a pas. Un, un peu ouais, elle, elle a remporté, donc c'est bon. Ok. Était un hein, à étudier. Ok, Inès Couillot. Et du coup, on, on, est-ce qu'on peut vérifier tout de suite Oui. bah oui, comme ça, on s'en souvient. Comme ça. Euh... Discord. Discord. Allez! Ah bonjour, Sou, Sou, Sou! <rire> Je fais coucou avec le robot. Euh, hop, trouvaille. Et du coup, euh, Taki nous a envoyé euh, tout ça ici. Donc non, c'est tout, toutes les personnes du, coup, du groupe Montparnasse. c'est grâce à Taki qui nous a ouvert le groupe Montparnasse. Ah, voilà. Avec Sarah Malvar pas très bien. Avec Sarah Malvar. Donc du coup avec les autres on risque de trouver aussi du people. Parce que ça va être ça. Et c'est comme ça qu'on nous on fait. Eh bien merci. Merci Taki du coup, Taki euh, Big Up. Hein. C'est Kiri si, euh, si vous le cherchez sur. si vous trouvez dans, euh, dans les euh, sur Twitch. Euh, voilà. Oui, je me suis douté que c'était toi, Bienvenue dans la, dans la commu comme on dit. <rire> euh, alors, alors c'est actif principalement pour pour pour, pour, quand, quand on, pour en chronologie en fait. Donc voilà. Euh, Mina et Yannès, on n'a pas par contre, on n'a pas de truc. On va je vais la sauvegarder. Ouais, on cherchera parce que en même temps. Et euh, et, et je pense qu'on a fini du coup. Oui, on va regarder la petite vidéo pour l'explication. T'as des écouteurs ou pas avec toi Absolument pas, faut que j'aille les chercher. Je vais les chercher, je reviens. Oui c'est vrai on parle aussi des streams euh, et des cheap streams et il y a une grosse partie où tu peux trouver des outils pour la modération, euh, des outils aussi euh, pour euh, le net en général. Euh, et Raving Bell de toute façon là on a encore 3 minutes de vidéo et, euh, et c'est bien qu'on prenne un peu la pause parce que justement là, on a rajouté Sarah Malvar hein, sur... Euh, on l'a rajouté hein, sur le, le chronologie. Sarah Malvar. On a rajouté sur la frise. Ben voilà, on va faire sur la prise d'abord. <rire> c'est bien ce que je me disais, il y avait un truc qui manquait. Euh, on a dit quoi comme date de c est, c est première monstration C'est pas un truc où c'était chiant. 1916, 1916 c'est ça Oui. T'es sûr Ça va, regarde, il y en a deux, trois. T'es sûr c'est 1916 Oui. Attends, je vais vite teuf. Mais oui, je t'ai dit, j'ai dit oui. Vite teuf. Installe-toi. Oh. en plus j'ai oublié j'ai loupé une artiste oh là là, j'ai oublié de faire la mise à jour voilà hop Adrienne de Pouillol j'ai oublié de mettre dans le Frama maintenant dans le Frama c'est à jour et ensuite Sarah Malva hop et du coup je vais quitter des onglets donc euh, voilà hop Hop. Tu as fait le vaccin. à euh, Arriving Bell. Euh, oui. Si ce n'est pas indiscret, t'es pas obligé de me répondre. Ah moi excuse-moi j'ai répondu du coup. Pour moi. <rire> oui. <rire> euh, oui, il y a eu du vaccin. Il y a eu du vaccin. Euh, ouais, j'espère que tout le monde va bien d'ailleurs après le vaccin, parce que c'est un peu le truc. Euh, et du coup on avait 10 90. J'ai pas vérifié. On a dit combien pour Sarah 1916. Malva 916. 916, vous êtes sûr hein Il y a Georgia au kiff Je vérifierai. Hein, si on a, si a eu faux. On est team vaccin ici. <rire> LOL <rire> Ouais, ça, ça, ça, casse, ça casse un peu, mais, euh, mais c'est normal, je pense. Parce que la troisième dose, c'est la mise à jour de Delta. Delta mm. Ouais, c'est le Delta. Je dis pas de bêtises, hein, j'essaie de, de vérifier. Parce que euh, la première et la deuxième, c'est euh, Covid-19, spécifiquement, et la, la troisième, c'est mise à jour euh, pour Delta. Et euh, du coup, on n'a pas la version Omicron qui sera la quatrième. Non. Euh, réponse pour moi aussi, oui, euh, aussi. troisième dose, c'est nickel, après le lendemain. T'as pris, pris cher ou pas, petit comprends C'était bien, tranquille c'était bien. T'as pris cher Est-ce que c'était bien ouais, C'était tranquille la vraie vie. <rire> Donc le suivant, il y a une <rire> petite Raving Bell qui, qui cherche. Bon allez, on, euh, on se fait un cut. Allez, c'est un cut. <rire> Parce qu'à partir bien. de maintenant, ça va être Jamesie Friendly. Hein.